Il était dans la petite salle. Bah ouais, voilà. Je ai plus trop. J'en non Je les vois pas Euh trop. J'en ai plus trop. sur le... <rire> <rire> Les <'ai> pifés, <rire> oh, c'était des, oh, des deux, ah oh, c'était des deux, oh, c'était des après deux le, après le vol de kill. <rire> oh, c'est trop beau, c'était ma meilleure manche. Oh putain, est-ce qu'elle vient? A... Ah non, c'est de même pas ce bah y'a quelqu'un est-ce qu'il <rire> que <j 'y> ai... <rire> Comment je l'ai cuté au pif alors que j'étais 100% flash y Oh c'est de... beau Attends, ouais, oh, je donne les désamorceur, je fais un tour, un un tour. Un frag. Ça aurait pu être moi mais je joue pas <rire> Oh ah, va, ouais. Oh comment je l'ai piffé Oh je l'ai piffé Oh c'est scandaleux ce qu'il vit Et hop, la grenade Ouais, Activité repérée. Oh Et ça passe! Mais ça Et ça passe! <rire> <Et> <rire> <perce> <rire> Mais ça <'aurais> jamais <rire> À Comment je l'ai tué? Non, c'est franchement majeur. Ouais. Je savais où il était. Voilà.